Donc les entretiens de Sologne, alors je, je dirais presque au départ, c'est une réunion, allez je veux dire un gros mot d'utopiste, qui pourrait euh, être pris euh, par l'ensemble de la population, et quand on assiste aux entretiens, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une part d'utopie, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait vivre les individus. Mais euh, il y a euh, toute une partie de réalisme et d'expérience vécue, enrichissante, qui pourrait s'appliquer euh, à l'ensemble du territoire. Donc les, les, les entretiens de, de, de, de, de, de Sologne... C'est un brassage d'idées extraordinaires fait euh, par des gens extrêmement compétents. Des, euh, allez, je veux presque dire que une grande partie de l'intelligentsia de France euh, est venue, puisque euh, Albert Jacquard est venu, euh, euh, j'ai vu le professeur Bellepomme, j'ai vu, on parlait de, de, de Servan Schrevert, on parlait un tas de, de, de gens qui qui réfléchissent, Edgar Morin, qui était longtemps un des fidèles de, des entretiens, euh, un tas de penseurs qui sont venus euh, faire émerger les, les problèmes de notre société, euh, développer des solutions, qu'elles soient applicables ou non, mais euh, je pense que c'est euh, à l'issue de tels, de tels entretiens, que vont émerger une ou deux idées qui permettront de faire le monde de demain.